Comme dans le cas des séries temporelles, je voulais conclure le cours en présentant brièvement comment intégrer les modèles de corrélation spatiale à l'intérieur de d'autres types de modèles plus complexes qu'on a vu durant la session, donc des modèles mixtes, des modèles additifs et aussi des modèles baisiers. Tout d'abord, comme on avait vu la semaine dernière que le package NNME permet d'inclure une corrélation temporelle en plus d'effets de, aléatoires, on peut aussi inclure des corrélations spatiales. Et c'est des corrélations spatiales de type de modèle géostatistique, c'est-à-dire qu'on a une corrélation exponentielle, gaussienne ou sphérique, par exemple, avec ces fonctions mentionnées ici, dépendamment de la distance entre les points. Concrètement, si on a un modèle mixte qu'on a spécifié avec la fonction LME, qu'on a vu la semaine passée, et qu'on a des coordonnées spatiales X et Y, donc là, ici, dans la première partie LME, je montre bon, un modèle pour la variable V en fonction du prédicteur U, un certain jeu de données, et encore ici, on a un effet aléatoire d'un groupe. La nouvelle partie ici, c'est que si on fait une corrélation, comme apparemment on avait une corrélation comme AR ou ARMA, ici on va dire une corrélation exponentielle, donc un modèle de corrélation exponentielle en fonction de la distance. Et dans le, la forme, on lui dit les coordonnées sont x et y. Donc il va calculer la distance en deux dimensions à partir de ces coordonnées. Et on peut spécifier si on veut un effet de pépite ou non pour ce type de modèle géostatistique. Ici, les limites habituelles du package LME s'appliquent. On ne peut pas avoir plusieurs aléatoires qui sont croisés, c'est-à-dire qui ne sont pas nichés. Et aussi, on ne peut pas avoir de modèle généralisé. Où ce ce, ce package-là n'est pas euh, aussi efficace pour les modèles généralisés que le package LME4. Maintenant, si on n'avait pas de et qu'on veut seulement avoir un modèle linéaire avec une croissance spatiale, on peut utiliser à la place de LME la fonction GLS pour « Generalize these squares » qui est vraiment un, un modèle qui est comme LM mais où on ajoute euh, que les erreurs sont corrélées, que ce soit temporellement ou spatialement. Aussi, on avait vu là semaine passée qu'on qu'on peut qu'une fonction le package MgCV, la fonction GAMM ici, qui permet d'avoir un modèle additif, donc V en fonction d'une spline sur la variable U et qu'on peut ajouter non seulement des effets aléatoires, mais aussi des corrélations. Donc dans la même formule, on ajoute une corrélation spatiale dans ce cas-ci. Donc maintenant au niveau des modèles bayésiens avec BRMS, BRMS peut inclure une corrélation spatiale en fonction de la distance. Dans ce contexte-ci, c'est modélisé par un processus gaussien, donc une autre façon en statistique de voir le même type de corrélation en fonction de la distance. Et c'est la fonction GP. Donc ici, comme on l'a indiqué dans le modèle BRM, c'est encore une fois la variable v en fonction du prédicteur u, Et ensuite on a un processus gaussien GP en fonction des coordonnées x, y. Et on dit le type de covariance, qui est la matrice un peu de, de corrélation, de covariance. Et là, on dit exp quad. Exp quad, ça signifie euh, l'exponentielle d'une fonction quadratique, donc une fonction gaussienne. Donc, actuellement, on peut seulement utiliser une, une corrélation gaussienne pour euh, la corrélation spatiale. Et ce n'est pas relié les processus gaussien. Ici, le processus gaussien, ça réfère aux, aux erreurs qui prennent qui une forme normale avec des corrélations. Mais ici, c'est la forme de la corrélation qui est gaussienne. Mais il se donne que c'est la seule corrélation actuellement disponible avec BRMS. Maintenant, BRMS permet aussi d'utiliser des modèles autorégressifs spatiaux. Et c'est possible, mais seulement si on a une réponse qui suit une description de normale ou T. Donc, ça ne s'applique pas à tous les types de modèles généralisés, encore une fois. Mais ça, ça peut être utile si on veut inclure un modèle euh, de type SAR ou CAR avec aussi des effets aléatoires, ce que je ne fais pas ici, mais on pourrait inclure des effets aléatoires parce qu'on est avec BRMS dans des modèles basiques. Donc la forme du modèle, encore une fois, BRM, euh, V en fonction de U, et là on a un terme SAR ou CAR, si on veut un modèle simultané ou continuel. Et dans les deux cas, il faut spécifier une matrice W, donc la matrice de poids, qu'on va spécifier une matrice dans R. Et on doit spécifier cette matrice-là, donc on a un jeu de données qui va être un data frame, mais aussi il faut avoir un jeu de données ou un argument data 2 qui va être une liste qui va contenir la matrice W puisque c'est une matrice, ça ne rentre pas vraiment dans un, dans un tableau de données, mais on peut la spécifier séparément. Aussi, j'ai noté pour le modèle simultané SAR, j'ai indiqué type égale Error. Donc, le type Error, c'est le type de SAR qu'on a vu dans ce cours-ci. En fait, il y a d'autres modèles autorégatifs simultanés où ce n'est pas la partie non expliquée de, de, de V ici, mais directement V qui serait modélisé par une autorégation spatiale, mais on ne les voit pas dans ce cours-ci.